Comment chanter comme Christina Aguilera. Alors, Christina Aguilera, euh, une excellente chanteuse qui chante euh, des fois du rock, qui chante des fois de la pop. Euh, on va voir voilà, qu'elle qu sait mixer les genres et surtout, eh bien, elle sait se servir de sa voix. Et Je vais te parler aujourd'hui des techniques qu'elle utilise. On va décortiquer un de ses titres. Ensemble. Alors moi, je suis Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les artistes à bien chanter. Je partage du coup sur cette chaîne YouTube euh, des tutos, des conseils, des astuces bien, pour t'aider à développer ta voix et à chanter plus librement. D'ailleurs, tu peux tout à fait t'abonner à cette chaîne YouTube et euh, clique bien sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications lorsque de nouvelles vidéos vont sortir, comme ça tu seras informé. Tu seras également alerté quand je serai en direct sur cette chaîne. Ce qui te permettra du coup euh, bien de pouvoir échanger avec moi à travers la fenêtre de chat et moi, je pourrai répondre à tes questions bien volontiers face à la caméra. Alors, on va euh, s'écouter le titre que j'ai sélectionné, donc c'est Hurt. C'est un titre qui démarre euh, tranquille, doucement. Euh, c'est une balade et puis à la fin, euh, ça rentre dedans. Donc, je voulais qu'on qu écoute ce titre parce que ça nous permet de voir un petit peu tout le, le, le panel des capacités vocales que peut développer cet artiste. On est parti. Donc là, elle utilise une partie grave de la voix parce que ce n'est pas évident de sortir ces notes. J'ai déjà travaillé cette chanson avec plusieurs chanteuses et les notes là, graves sont assez difficiles à sortir. Donc c'est déjà une petite performance, donc c'est pour ça que je voulais te le signaler à ce moment-là. Donc là, il y a une petite vibes, une petite euh, euh, enluminure comme ça, on rajoute plein de petites notes pour broder autour de la note principale. Là, c'est un petit passage en voix de tête. Donc elle, elle fait cette partie-là contrairement à moi en voix de tête. Donc là, euh, ben on est déjà sur un refrain euh, qui envoie déjà très fort. Donc là, elle chante très fort, elle est en belting. C'est des notes aiguës, c'est des notes qui sont fortes. Euh, on voit qu'elle éloigne déjà pas mal le micro. Elle ouvre euh, grand la bouche et elle a euh, les canines qui se retrouvent, ce qui est une caractéristique ce qui nous permet aussi de tendre le palais euh, pour avoir une meilleure projection du son. Donc là, sur tout ce passage, elle ne passe jamais en voix de tête, hein, elle reste toujours en belting, en voix dite de, de poitrine. Et là, elle passe en voix de tête sur le hurting by you. Là, elle passe spécifiquement ce passage en voix de tête, donc on voit bien qu'elle jongle très facilement avec sa voix. Là, elle revient dans un nouveau couplet, très dans l'introspection, dans la confidence Et du coup, elle rajoute cette petite friture. Alors, c'est quelque chose qu'elle utilise assez souvent, Christina Aguilera, euh, dans les euh, démarrages de ses sons. Donc, c'est... Tu vois, c'est un petit grain qu'on va rajouter. La technique de friture, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Tu pourras chercher, il y a des exercices pour euh, la mettre en place. Là, sur ce couplet, elle jonque, c'est-à-dire que de da, da da da elle va mettre du son et da da da da elle revient avec un son, un volume très très faible. C'est ce qu'on appelle les nuances et ça aussi, ça enrichit énormément la prestation. Plutôt que de chanter tout de manière égale, là, elle va jouer énormément avec le volume de sa voix. Là, on entend un joli vibrato Un esthénique. Alors, j'ajoute ce vibrato-là qui embellit encore là, ces notes tenues. Là, une petite vibe descendante. Donc là, ce qui est intéressant, euh, si tu regardes cette vidéo chez toi, tu verras la forme de sa bouche où pour les you par exemple, elle dit I'm blaming you. Elle ne fait pas un you en refermant la bouche. Elle reste très ouverte. Pourquoi Parce qu'elle est en train de belter cette fameuse technique. C'est très aigu et l'acoustique euh, nous demande, les lois acoustiques en fait hein, nous demandent de garder la bouche la plus ouverte possible de manière à maintenir ce volume. Si elle avait refermé sa bouche pour dire le you, elle, elle aurait basculé en voix de tête. Là, on arrive dans le refrain final, le, le pont final où vraiment là elle va envoyer toute la puissance. Je t'invite à regarder, à te revisionner ce passage chez toi euh, et tu verras que vraiment elle aborde une posture, elle se campe sur ses jambes. Elle va vraiment tonifier son corps pour vraiment avoir énormément d'ancrage. Elle va ouvrir la bouche. Là, c'est vraiment le passage le plus puissant de la chanson. Alors là, ce passage, elle l'a modifié par rapport à la version d'origine. Normalement, c'est une descente, ça vient taper une note très aiguë et euh, il y a une mélodie descendante. Mais là, voilà, elle est en live, elle est en train de marcher, elle a une robe qui est assez serrée, euh, il vaut mieux assurer le coup. et Du coup, elle, elle en a profité pour simplifier la mélodie, elle n'est pas allée taper les notes les plus hautes. De nouveau une note, mais toujours ces vibes sur les descentes, et un retour en voix de tête. Là, elle termine la chanson de manière très douce, avec un petit peu d'air de la voix dans la voix, et elle va rester en voix de tête. Tu vois, là où tout à l'heure sur ces notes-là, elle était assez forte en voix euh, pleine, et en voix de poitrine, et eh bien là, elle utilise la voix de tête pour vraiment pouvoir euh, descendre vraiment son volume et maintenir ses notes très aiguës et très douces. <musique> avec un vibrato sur le U final qui permet encore euh, de, de rajouter euh, vraiment euh, un petit peu d'embellissement de, de, sur cette dernière note. Euh, on voit qu'on a affaire vraiment voilà, à, à, à une chanteuse très aguerrie. Elle utilise beaucoup de techniques. Elle gère très, très bien sa voix. Tu vois qu'elle n'hésite pas à simplifier la mélodie pour éviter de se casser la figure euh, sur un passage très compliqué. Euh, si tu as des amis qui aiment euh, Christina Aguilera, ben vraiment je t'invite à leur partager euh, cette vidéo parce que ça va leur permettre de découvrir toutes les techniques que leur artiste préféré euh, utilise. Donc, ensuite ces techniques, bien, tu vas pouvoir les travailler. Euh, je propose sur cette chaîne YouTube énormément d'exercices pour justement travailler ces différentes techniques dont tu pourras les trouver très librement sur cette chaîne. Maintenant, euh, tu sais que ces artistes travaillent avec des coachs vocaux de renommée. J'ai moi-même travaillé euh, avec des coachs euh, excellents et euh, j'ai rassemblé un petit peu tous les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner pour améliorer la voix. Et je te propose de te partager ça spécifiquement à toi. Euh, pour ce faire, c'est très simple. Tu peux encore le faire gratuitement en euh, cliquant dans la description qui se retrouve sous cette vidéo. Alors, tu trouveras un lien. Euh, en cliquant dessus, ça t'affichera une page sur laquelle tu pourras renseigner tout simplement juste ton prénom et une adresse mail et ça me permettra dès demain matin de t'envoyer mes meilleurs conseils pour bien chanter. J'espère que tu as apprécié cette analyse, cette vidéo, j'en ferai d'autres. Euh, maintenant, je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao